C'est ça. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un concept original qui est sur surcoté ou sous-coté. Je ne sais pas si vous connaissez normalement oui, vous avez peut-être déjà vu ça quelque part ou vraiment entendu ce concept là ailleurs. Bien évidemment, moi j'ai fait à ma façon et j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à vous abonner et à liker pour soutenir cette vidéo et la chaîne, bien évidemment. Merci à vous. Nous passons au premier qui est le fauteuil. Vous allez vous avez voté pour sous-côté, bien sûr, ça a été fait via Instagram. Tout ce concept de vidéo, vous avez participé et je vous remercie infiniment. Le fauteuil est côté, je confirme. J'aurais dit la même, on est mieux sur le canapé pour ma part. Un fauteuil, ça peut être bien, mais euh, voilà, c'est mieux le canapé. Nous allons passer au suivant qui est la tablette de chocolat au lait. Bien évidemment, on préfère au lait qui est sur côté. Je vous confirme totalement, je suis avec vous pour ce réponses là. Nous passons au reiki qui est et j'aurais pensé qu'il aurait été sous côté vu qu'il y en a plein qui n'aiment pas le riz Pour ma part, je préfère celui qui est en rond comme ça. Mais que celui que j'aime pas. J'adore le dérouler tout là en le mangeant. Quel plaisir. Moi j'aime bien. J'en ai mis sur côté aussi pour ma part. Nous passons au suivant qui est la tablette de chocolat blanc. Euh, j'aurais mis sous côté et vous avez mis sous côté aussi. Je comprends tout à fait. Mais je suis pas trop fan du blanc. Je mange un petit bout, vraiment tout petit bout, mais peu plus. Alors que le au lait, je pourrais en manger une tonne, une tonne, une tonne. passons au suivant le tabouret. Euh, vous avez mis sous-côté, euh, je comprends. J'aurais mis la même. Je préfère une chaise comme ça, t'as le dos bien, bien calé et tout. Alors qu'un tabouret, bon, ça peut être stylé. C'est stylé que les barres, Les grands tabourets, c'est stylé. Mais les petits tabourets, je trouve ça va plus utile euh, quand t'es petit ou autre. Mais pour ma part, un tabouret, je me sers de genre de petit escabeau. Tu crames dessus pour attraper quelque chose en hauteur. trop tout simplement, voilà, très utile pour que ça soit dessus pour un coup à son, au suivant. Le pantalon, vous avez mis sur le nez. Ouais, bah ouais, bah c'est une chose qu'on met tous les jours au quotidien. Quand je vous ai mis ça, vous avez hésité à vous mettre le jean ou le pantalon, mais le jean c'est plutôt une marque. Alors, si vous voulez un autre sur-côté, sur-côté, mais avec des marques, exemple, Fraise je vois, ça fait une sorte de, de, de marque, comment ça s'appelle comme ça. Par enfin, exemple, Haribo, euh, Milka, Kindle, jean, je sais pas si jean ça, ça fait partie de, du côté marque. Pour moi, oui, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Pantalon, c'est la... la base quoi, c'est le pantalon. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'aurais mis totalement sur côté aussi. Passons au suivant. Le t-shirt à manches, j'aurais mis hum, sur côté, mais vous avez mis sous côté. Euh, dites-moi pourquoi sous côté. C'est stylé un hein, t-shirt à manches courtes. Je préfère porter ça qu'à manches longues. Les manches longues, on les porte juste en hiver. Les manches courtes, c'est mieux je pense c'est beaucoup mieux. Passons au suivant. qui est t-shirt à manches longues. Et vous avez mis sur côté. Alors vous vous prêchez, vous prêchez. J'ai préféré les manches longues aux manches courtes, c'était un peu la logique des choses. Si on m'aurait dit l'un nom et l'autre nom, il y aurait un truc illogique, on va pas ça euh, ça un peu plus sous-côté, mais, euh, mais voilà Non, c'était le dernier, pardon, excusez-moi, ça faisait 10, je vous avais fait 10 sur-côté, j'avais pas compté. Et ben c'était la fin de cette vidéo, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, C'était vraiment une petite vidéo, voilà, je tente d'essayer de, de trouver des concepts. Euh, si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires et euh, pour l'idée du... du sur -côté, côté version marque, Mais dites moi ce que vous en pensez, je vous ferai bien sûr participer sur Instagram vu qu'il n'y a que comme ça que je peux vous faire participer via des votes, pour c'est plus simple, plus simple pour tout le monde je pense, et que je vous invite à me suivre sur Instagram pour être courant de différentes choses, j'essaye de poster régulièrement quand je peux, des fois je vais poster beaucoup en une journée et des fois pas du tout en quelques semaines. Mais voilà, j'essaye d'être présent, tout en restant sur Discord. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, gars.